Ça fait longtemps que vous faites de la planche à voile euh, J'en fais depuis quand je suis toute petite. C'est... C'est ma raison de vivre. Je suis dans la Méditerranée, cette Méditerranée que j'aime, qui ne sait pas que je l'aime, et je l'aime. Ce vent, qui peut m'emmener où je veux, sans moteur, de pétrole est ce qu'ils vont dire qu'on est meilleur qu'avant que nos visages sont un peu différents mon dieu la folie goodbye comédie si je leur parle comme je te dis bonjour bonjour ça fait longtemps que vous vivez ici ciao aki bito c'est pourquoi vous avez choisi de vivre en caravane Et la solitude. Voilà, une plume de, de mouette magnifique euh, j'ai trouvé aussi un couteau un joli petit couteau quelques coquillages je suis un peu une, une glaneuse de coquillages. vous avez un préféré mes préférés euh, mes préférés ce sont euh, j'en ai trouvé aujourd'hui beaucoup c'est euh, tranquillement des petits coquillages, il y en a plein, je ne sais pas si vous voyez bien, et qui ont des trous dedans. Oui, ah. on peut faire des jolis colliers, et c'est naturel. C'est l'érosion qui a créé ça, et ça fait avec un peu d'imagination, un peu d'observation, on se balade sur la plage. Deux, trois fils, deux, trois bouts de ficelle, et vous avez un joli collier. Mmh. Vous en voulez hein Avec plaisir. rose des flamants roses là quand ils mettent leurs ailes ce rose super fort super rose et ben en fait c'est pour sécher leurs ailes c'est pas pour voler hein. et c'est là où c'est magnifique qu'est ce que vous êtes en train de faire je parle aux flamants roses je leur parle et je leur dis bonjour au revoir ce sont des êtres que j'aime depuis tout le temps. Et euh, Ils sont tellement beaux, tellement roses. Alors je leur dis bonjour. Trois fois. Des fois ils vous répondent Je ne suis pas bien sûr. Moi je me dis qu'ils me comprennent, mais enfin même temps, ils ne s'approchent pas de moi. Je n'arrive pas à... À, à me faire adopter par moi, je crois qu'ils savent que je, suis, que je suis un humain. Je ne crois pas qu'ils me comprennent, mais bon, je ne désespère pas. Et votre projet euh, avec les flamants roses, c'est quoi Eh bien, euh, je me donne plusieurs années encore pour me faire adopter. Si je n'y arrive pas, je vais faire un élevage de flamants roses et je suis sûre que les gens mangeront du flamant rose comme à avant. Moi, j'ai bien eu mes chiennes en France. Hein. La flamme en rose! ouais. Je suis une ouvrière, je suis une passagère, caissière, taulière, messagère. Je suis une ministre, pas trop sinistre. Ils me veulent dans leur filière, je leur dis pas ta guerre. Ton boulot, ta prison, ton pognon. Tu peux te le mettre dans le fion! Vous pensez que l'argent n'est pas indispensable? L'argent sans amour, le sexe sans humour. Grand Capital veut nous faire croire que sans amour et sans humour, la vie moderne serait moins brutale. Grand Capital a oublié ce qui est vital. J'aime beaucoup faire ça, prendre mon temps pour laisser les chaussures. Après, je suis prête pour marcher toute la ah. journée. Moi, oh, j'aime tout faire lentement. En fait tout, boire une bière, jouer au dé, j'ai arrêté le vélo, ça allait trop vite, je me suis mise à la marche à pied, la lenteur ça me va parfaitement bien, j'ai le temps de voir le paysage, je peux m'asseoir quand je veux, fumer ma cigarette, manger une clémentine, garder les chats. Regardez les choses. Par exemple, prendre sa voiture pour aller acheter du pain, alors que ça, ça s'en met à faire. À pied, si ça met une demi-heure, c'est bien. C'est bien, le temps, est... temps n'importe pas. Hein. En voiture, ça serait une minute et alors J'aurais rien vu, j'aurais rien, rien entendu Je serais enfermée dans une voiture Donc, ça a Pas d'intérêt. Il pas beaucoup dans la boule, je sais pas ce qui s'est passé là. Depuis quel âge, je ralentis, j'ai décidé de ralentir. Depuis <rire> que Je suis en âge de décider, peut-être. C'est-à-dire ça fait longtemps Je maintenant. En nombre d'années, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh... Peut-être quand j'ai intégré le monde du travail as envie de ralentir. Même quand je travaille, j'aime bien prendre le temps de préparer les choses. Quand je cuisine aussi, faire les courses. Quand je fais les courses aussi. Vous avez l'impression prendre le temps Oh. Ben je ne le prends pas le temps. En fait, il se donne. pas les mêmes c'est pas On ah, tu as un bail de vous Un bail Un bail de toi. Super bail de toi. Un Allez, de Ouais. Allez, pour vous, plus. Je vous aime. Non, fuyez pas, fuyez pas, je voulais pas vous déranger, je voulais juste, le... pourquoi vous voulez pas parler aux, aux gens je veux... je veux pas faire de mal, je veux, je veux pas de mal, du tout. J'ai peur de tous les gens en fait, c'est tous les gens qui me font peur. Parce que tu leur parles un petit peu et après ils s'imaginent des choses, ils s'imaginent qu'ils sont dépendants de toi. Moi j'ai peur de tous les gens. Parce que pourtant, moi, je peux très bien être solidaire et puis pas être dépendante. C'est possible aussi. Les gens, ils se sentent redevables. Moi, je les aime tels qu'ils sont. C'est eux qui ont peur. Moi aussi, j'ai peur, mais eux aussi, ils ont peur. Ils ont peur. Ils veulent toujours être dépendants. Toujours être dépendants. Regardez, regardez cet arbre. Il pousse tout seul. Est-ce qu'il a besoin de moi pour pousser Non, il pousse. Il n'a pas besoin de moi. Et il est là. Et il est beau. Et il partage un beau moment.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 faites madeleine Chut, je veille les morts je veille sur eux et euh, c'est ma maison ici vous voilà. dormez ici c'est ma maison j'y suis tous les jours de 8h à 20h j'arrose je nettoie et puis quelquefois je dis bonjour à certaines personnes que je connais ou que j'ai connu enfin que j'ai connu mais qui, qui comptent toujours pour moi donc euh, ils sont toujours vivants qui ce qui vous a appris à veiller les morts Ma mère. Qu'il avait appris de sa, de sa mère et qu'il avait appris aussi de sa mère. C'est de mère en fille. On fait ça depuis des générations. Plein de travail. Voilà. Et ça se passe comment pour veiller les morts Je prends soin d'eux. Voilà, je vous ai dit, c'est la rose, je nettoie. Mais ils, sont, ils sont morts. Ils se sentent moins seuls si je suis là. Je sais qu'ils savent que que je m'occupe d'eux. Hein. Ils me le rendent bien. Ils font des belles fleurs, des beaux arbres. Les oiseaux aussi, vous les entendez Un petit cimetière neuf. Et ma tombe sera là-bas. Voilà, à côté de ma mère. Ah, lui, ça fait pas longtemps qu'il est mort. Alfredo. Ah. Grand ami de mon père.